La, la dame que je filme avec la femme oui. qui, a, qui a eu son, son accouchement si violent. Euh, oui, mais vous n'êtes pas sans savoir que l'hôpital... Euh... Il y a pénurie de ah, moyens, ouais. bien sûr. Je voudrais, je voudrais vous poser une question. Alors Je ne sais pas si elle a été posée au début, mais j'aurais aimé savoir euh, si votre film, vous le destinez à... Parce que c'est presque finalement... Euh, on découvre ce qui se passe. donc Est-ce que c'est un film pédagogique ou, ou, ou est-ce que c'est justement est pour euh, dédramatiser euh, l'hôpital que, Quelle est la, quelle est la, la, la, la fonction oui, est, première de votre film Je pense que... Ben non, moi je m'adresse euh, aux autres êtres humains, voilà, les spectateurs de cinéma. J'ai travaillé, j'espère qu'on perçoit qu'il y a un style de filmer le corps, oui. le corps, le corps des médecins, le corps des patientes. Et tout le temps, je me disais il faut filmer le corps, faut montrer le corps. Vous voyez cette femme voilée tout, qui, a, qui a un diabète. Oui. Et on voit son corps, c'est tellement beau, vous voyez. De, de, de, le corps des femmes est caché. On est montré pour séduire, mais il est caché. Quoi. Et il faut raconter ce que ce corps coûte à toutes les femmes, et qu'on n'est pas obligé d'avoir des enfants, n'est pas obligé d'eux, etc. Tout ça est très idéologique, quoi. Euh, et en même temps, la science elle est vraiment, vous voyez, quand même, comment on voit comment euh, la fabrique des embryons, la fabrique des humains, c'est incroyable, euh, c'est quand même très très beau, quoi. enfin, je trouve, hein. vous voyez, parce que tout le monde dit « ah oui, la PMA, ma machin, mais personne ne l'a vu », Là, le voix, vous voyez ce que c'est, ce que c'est la fonction de vos sites, ce que c'est, vous voyez, c'est toute une histoire quand même. Quoi. Euh, et, et, les, et le mec qui, qui s'occupe de ranger les spirants, tout ce de compter, tout le On dirait un personnage de l'art Pierre, quoi, il est extraordinaire. Euh, voilà. Et, et moi j'étais totalement fascinée par ça. Et c'est la. Le coït découpé en tranches, c'est extraordinaire. Euh, voilà, C'est quand même hyper intéressant de le voir, de le... on peut dire les choses, mais quand on les voit, quand on comprend qu'il y a une, une femme qui traverse à une autre, une jeune fille, une femme plus âgée, etc., tout d'un coup on voit autre chose. quoi. voyez. Cette femme espagnole euh, qui, qui tend son téléphone pour la traduction, et ce médecin est merveilleux, hein il est au bord des larmes quand il y parle. Moi je trouve que c'est.. J'ai rarement autant pleuré derrière la caméra que le fait. Et la fille du son aussi. Quand on filmait l'accouchement, la, la, le premier accouchement, on pleurait, mais comme les Madeleines, derrière la caméra. Tellement c'était beau, quoi. Alors justement, à propos de caméra, pas être trop.